Et salut à tous les amis! On se retrouve pour l'épisode 5, donc, de Building Gabriel, où je vais remplir le défi de Chaosy 69. Donc. Oui. Donc, voilà. Où je vais remplir, donc, sur des petits défis. Donc, pour cette construction, on a eu besoin, donc, de laine bleue, laine orange, laine noire. Laine jaune, laine noire, ouais. Laine blanche, des barrières en bois de chêne. Des blocs de fer. Des escaliers. En quartz. Des, un seau d'eau, enfin des seaux d'eau, du verre, donc de la pierre lumineuse, des portes en bois de chêne, euh, des laines noires, voilà, et des torches. Donc on va s'y mettre, hein, on va s'y mettre. Donc on va en profiter qu'il fait nuit, parce que, voilà. Donc voici donc mon petit musée, hein, mon petit musée avec un petit truc fun. Donc on va, on va essayer de, voilà, donc... À votre avis, qu'est-ce que c'est Le défi donc de de donc de 69 c'était de faire un Pokémon en version euh, 2D. Donc je m'excuse Chaosy, j'ai fait un Pokémon un peu en version 3D. Donc euh, parce que c'est je trouvais je trouvais que la 2D c'était un peu euh, limite. Donc j'ai fait en relief. Donc voici donc mon petit musée voilà et on arrive dans le musée. Qu'est-ce qu'on voit Oh, des petits petons. Carapace jaune. Eh bien oui, vous l'avez deviné. Ceci est un carapuce. Euh, enfin, j'ai essayé de faire un carapuce, donc j'ai fait des... Euh, j'ai fait des... Euh, j'ai mis des barrières en bois de chaîne pour faire un peu du relief sur le torse. Voilà. Donc, est-ce que, est que à ton avis, ça lui ressemble Vu de face, bien sûr. On voit les petits pieds. Et donc là, j'ai pareil, j'ai fait... Euh, j'ai mis des barrières en bois de chêne pour le dos de la carapace, donc la petite queue qui, qui j'ai eu du mal à, à trouver le, euh, comment il fallait faire, donc j'espère qu'elle que ça va te plaire. Donc j'ai mis beaucoup de pierres lumineuses pour illuminer la nuit, et bien sûr j'en ai pas mis là-haut parce que le jour euh, ça va être illuminé par le soleil lui-même. Donc voilà. Donc voilà, on y est. Donc on a, j'espère que ça va te plaire. Hein, J'espère que ça va te plaire. Ma petite construction. Donc, le cas plus, Pokémon en version 3D. Euh, voilà. Donc, euh, après, euh, la prochaine construction, ça sera de terminer ma maison. Que vous voyez, donc, là. Qui n'est pas terminée. Hein. J'ai terminé ma maison. Voilà. Que je suis en train de faire le tour, je ne vais pas rentrer parce qu'elle n'est pas terminée. Après, pour ceux qui, euh, qui, qui vont... Euh, qui vont prendre le chemin donc euh, en route donc je, je me suis permis de faire des photos de mes petites créations donc euh, que je, je vous prépare un petit diaporama musical tranquille euh, voilà et bien sûr euh, après euh, il va falloir que je me mette à faire donc le défi de hendrix qui m'a dit en vocal je vous le dis euh, je vous le dis comme ça Hendrix euh, m'a demandé de faire la duel academy donc ça va être euh, je pense que ça va être euh, le départ, ça sera peut-être sur cette île. Il va me falloir plusieurs semaines de boulot pour pouvoir terminer donc cette petite construction pas mal. Mais après, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Voilà. Donc, euh, j'espère que euh, le petit défi t'a plu. Hein, Chaosis, euh, tu, tu peux me le mettre en commentaire. Donc, bien sûr. Euh, voilà, donc là, j'ai... Oups. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de pourquoi j'ai mis autant de blocs de quartz ici Ah oui parce que il y avait peut-être a peut-être une raison oui il y a une raison donc hop on va vite te le réparer donc bloc de quartz oui je suis en train de cramer comme vous pouvez le voir ouais, j'ai toujours pas euh, bloc de neige bloc de quartz rayé voilà pourquoi j'avais mis euh, tout ça voilà voilà pourquoi j'ai mis tout ça voilà parce qu'il y avait oh il y a de la lave dans sa maison Ouh. voilà donc vous pouvez voir un peu le craft donc c'est j'ai fait des blocs de corps rayés et un toit en escalier de briques voilà les amis donc on se donc euh, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Puis euh, moi je vous dis à très bientôt donc pour de prochaines vidéos. Donc euh, que ça soit sur des euh, des Let's Play Pokémon, des Let's Play Yu-Gi-Oh Des Let's Play, des Let's Play euh, World of Warcraft. On se retrouve très bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos Allez